Et on est reparti toujours sur le festival OA. Donc on est dimanche maintenant. Et du coup, on a euh, euh, l'opportunité. Oh, enfin voilà, c'est J Robin qui est venu nous, nous voir. Donc oh, tout à l'heure, on avait un magicien, c'est ça, chercher mes mots. Et là, on a une artiste musicale. Oui, exactement. Je, je te alors. J-Robin c'est ça oui. C'est un diminutif C'est ton vrai prénom euh, À la base c'était un nom que j'utilisais sur internet, j'utilisais Jack et Robin et en fait j'ai mélangé les deux et c'est devenu J-Robin enfin, du coup. D'accord. Et euh, donc quel style de musique tu fais Explique-nous. Euh, moi je fais de la pop et du rap, hein. c'est les deux mélangés, je chante et je rappe un peu. Euh, je dirais pas que je suis une chanteuse mais je dirais pas non plus que je suis une rappeuse, c'est juste un peu des deux. Oui, alors c'était... Euh, enfin moi j'ai vu les photos que Martin a prises. Il mmh. y avait d'avoir y de l'énergie, ouais, en fait. Il y, y a quand même pas mal d'énergie, oui. Ouais. Donc voilà. Tu as quel âge J'ai 23 ans, là. 20... J'arrive sur mes 24, ça me fait un peu peur. Ça ouais. fait un peu peur Non, après 30, heures, encore plus... <rire> ça fait encore plus peur. J'imagine. Et euh, du coup, c'est combien de temps que tu, tu chantes euh, Je fais de la musique, en vrai, c'est assez récent. Ça, ça fait peut-être 3 ans que je fais vraiment officiellement de la musique. Après, j'en faisais déjà avant, je dansais surtout. Mais euh, maintenant, la musique, ouais 3 ans, je dirais, officiellement. Alors, ça a été quoi le déclic pour te lancer bah en fait, j'étais je, je, je, en Corée, j'ai habité pendant un certain temps en Corée et je prenais des cours de chant. Et quand je suis partie de Corée, c'était vraiment très très triste pour moi de m'en aller de là-bas. Et euh, je suis rentrée et je me suis dit, il faut que je sorte un album en fait, c'est ce qu'il faut que je fasse et j'ai sorti un album. Voilà. D'accord, c'était pas le plan à la base. C'était pas le plan à la base, mais c'est ce qui s'est passé, voilà. Ok, cool. Alors nous, on est une web TV avec des jeunes, etc. Donc mmh. euh, toi, est-ce que tu... Est-ce que c'est quelque chose euh, voilà, que tu conseillerais à faire de vivre le truc euh, dès qu'il y a un. un festival un Ou la musique La musique. La musique, mais bien sûr. De toute façon, ça, ça soigne la musique. Hein. Pour moi, euh, c'est quelque chose qui. T'en a besoin dans la vie pour vivre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent vivre sans musique. Pour ouais. moi, c'est nécessaire. D'accord. Puis toi, ça a été une façon de renaître après la Corée. Enfin, renaître. Exactement. Euh, de Exactement. De survivre mais c'est vraiment ça. Pour moi, la, la Corée, fin, quitter la Corée, c'était tellement une fin. Je ne voyais pas ce qui pouvait se passer d'autre après. Et. Bah je me suis dit mais il faut que je sorte un album en fait, c'est logique, j'ai pris des cours de chant depuis pas mal de temps, c'est ce qu'il faut que je fasse en fait Ok, super, et donc euh, on va reparler des festivals, euh, tu fais souvent des festivals comme ça Non, franchement c'est mon premier festival, ma première scène en fait Ah c'est ta première scène Ma première scène, j'avais déjà été sur scène pour danser mais jamais pour euh, faire mes propres musiques chanter. Euh. Ah ouais du coup Voilà c'était la première fois euh, complète découverte, c'était un peu stressant mais ça s'est ah bien oui. passé je crois c'est vrai, gros stress, non Ouais, voilà, c'est quand même pas mal de stress. En vrai, cette nuit, j'ai pas très bien dormi quand même. Voilà. Et la voilà. terre descendue, ça va mieux Là, ça va mieux. Là, je suis contente que ce soit fini, mais j'ai quand même quelques petits regrets. Je me dis, il y a quelques trucs que j'aurais pu mieux faire. D'accord. Voilà. Oui. Il y a toujours mieux, on peut, toujours, toujours, faire on peut faire mieux. toujours faire mieux. Voilà. Euh, sur le festival aujourd'hui ou étais là hier peut-être non Oui, j'étais là hier, euh, ah. j'étais même là vendredi soir. D'accord. Ah oui, de grand oui, week-end. J'ai tout fait. Moi. Voilà. Ok. Et alors, qu -ce, quel artiste tu voulais venir voir aussi toi en, en tant que festivalier bah Alors, il euh, y a. Pas mal de gens parce qu'on a rencontré vraiment beaucoup de gens avec ce festival on s'est fait plein d'amis en fait et il euh, bah, y avait Reking je sais pas si on appelle ça un dj je fais si si, on une vu, ouais. DJ, on voilà eu, euh, c'était incroyable son set était fabuleux c'était juste fou et bah il y avait Shadrach aussi euh, ah ouais. avec qui on a fait euh, un son en collaboration un futuring puis bien sûr euh, Neilik, euh, bah, mon copain du coup euh, on, du coup on fait beaucoup de musique ensemble et on est monté sur scène ensemble ici aussi hier. C'était chouette alors. Voilà, c'était très très chouette. Eh bah bien merci j Merci de nous beaucoup. un peu Et de temps. C'était un plaisir, merci beaucoup. Bon, bon festival, bon merci. dimanche. Merci.